bonjour à toutes et à tous bienvenue au moulin digital euh, donc pour ce quatrième euh, atelier euh, échange sur euh, les métiers du numérique en général donc euh, dans le cadre de cette euh, semaine du numérique donc euh, une semaine nationale organisée par pôle emploi et pour lequel donc euh, le moulin digital euh, a proposé de, de vous faire rencontrer euh, quatre familles de, de métiers euh, différentes euh, successivement. Euh, donc moi je me présente, je m'appelle Jean-Claude Blachier et euh, j'ai le plaisir d'être le directeur de cette association. Euh, et donc aujourd'hui, euh, nous allons parler maintenant des métiers de la chirurgie avec nos invités que je vais laisser euh, se présenter, Sylvain et Daniel. Qui êtes-vous alors, Daniel Reginato, je suis conseillère en formation et chargée de la relation client euh, à Neopolis Réseau, qui est un centre de formation euh, de la CCI de la Drôme. Voilà. Voilà, Sylvain Valayé. Moi, je suis euh, le directeur du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique. Donc, Ardèche Drôme Numérique est un syndicat qui regroupe des collectivités qui interviennent pour aménager le territoire et déployer notamment un réseau de fibres optiques sur toute la Drôme Ardèche. Très bien. Donc, euh, bon, ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce sont les, les métiers qui sont liés à cette fonction. Mais avant, euh, peut-être Sylvain nous, nous parler de qu'est ce que c'est que cette fibre optique? Pourquoi on en parle tant en ce moment? Euh, et comment ça, ça peut faire que ça, ça, ça se transforme en, en emploi sur euh, notre région? Alors, la, la fibre optique, c'est le nouveau réseau qui va euh, alimenter euh, toutes les maisons et qui va remplacer à terme le réseau téléphonique qu'on connaît aujourd'hui. Au euh, niveau de la couverture du territoire, les grandes villes seront desservies par euh, les grands opérateurs. Euh, et euh, pour les campagnes, eh ben, ce sont les collectivités qui se sont fédérées euh, et qui euh, déploient euh, euh, ce réseau dans le cadre d'un plan de financement assez important, puisqu'en drôme Mardèche, c'est 500 millions d'euros qui vont être dépensés. Et donc derrière, ce sont euh, beaucoup d'emplois qui, euh, qui sont créés. Euh, et, qui, euh, voilà, qui, et dont on a besoin sur le territoire. Ce qu'il faut voir également, c'est que partout en France, en ce moment, bah, tout le monde déploie son réseau de fibre optique. Il hein, n'y a pas que la Dromardèche. Euh, toutes les grandes villes euh, et tous les territoires ruraux de chaque territoire en France a son projet. Euh, et donc, il y a un gros appel d'air euh, sur la main-d'oeuvre mmh. euh, et la main-d'oeuvre qualifiée. Voilà. Et donc, euh, bah, voilà, aujourd'hui, il faut trouver du monde et, et il faut se former. Et, et après, par contre, il y a du boulot qui est assuré euh, et pour plusieurs années, puisque tout d'abord, il va y avoir le déploiement du réseau, le déploiement initial, et après, il y a le raccordement de chacune mmh. des maisons. On en parlera tout à l'heure dans le détail. Et donc ça, ça génère quelques, quelques, quelques métiers. Actuellement, hein, au moment où on parle sur droit Mardèche et que pour ADN, euh, il y a chaque jour 350 à 400 personnes qui travaillent, que ce soit dans les métiers euh, du pilotage, du bureau d'études, euh, du tirage de la soudure de fil, mmh. Euh, et derrière, tous les métiers de l'accompagnement, de la maîtrise d'œuvre, et tout le raccordement final, puisqu'en effet, les opérateurs aujourd'hui qui sont présents sur notre réseau font eux-mêmes le raccordement. Aujourd'hui, 350 à 400 personnes, 160 entreprises qui travaillent pour nous. Donc c'est un, un gros chantier qu'on ne voit pas forcément, qu'il est disséminé un petit peu sur tout le, le territoire. On a à peu près 150 communes euh, sur lesquelles oui. se déploie le réseau euh, en ce moment. Euh, et donc, euh, voilà l'impact. Voilà, voilà donc, ça fait déjà quelques années qu'on travaille, hein, justement, avec euh, notamment euh, la CCI de la Drôme, hein, euh, pour trouver des profils et faire en sorte que euh, en fait, tout cet investissement, tous ces 500 millions d'euros, profitent euh, aussi au territoire de Drôme-Ardèche. Euh, parce que dans ce secteur-là, on a des grandes entreprises, et puis les salariés viennent éventuellement d'autres régions, voire d'autres pays, hein, également. Okay. Et donc, nous, ce qu'on sou souhaite, c'est que ça profite aux, aux Ardéchois, et aux Drômes. Hein. Très bien euh, donc, si j'ai bien compris, quand même, avant de rentrer vraiment dans les métiers, euh, c'est un peu, peu l'Internet de demain, en fait. Déjà d'aujourd'hui, pour partie, mais euh, ça va nous permettre d'aller plus vite sur Internet, c'est ça alors Comment voilà. ça se présente, d'ailleurs Alors, ouais, j'ai amené, un, amené une fibre optique. Un échantillon. Un échantillon, alors c'est vraiment un tout petit échantillon. Donc, voilà, c'est un, un petit câble euh, de fibre optique. Voilà, donc là, on a le câble. À l'intérieur, on a les tubes. Et à l'intérieur d'un tube, voilà, de la taille d'un cheveu, on a la fibre optique. Voilà, donc on a une équipe de 12. Donc, cette fibre optique... Voilà. Donc ça, combien, combien de kilomètres de, de ce genre de fibre Alors, ça, superposée. on va déployer alors, euh, 16 000 km de réseau. Sachant que sur le réseau, il ben, y a plusieurs fibres optiques en parallèle. Mais une fibre optique, c'est comme si on vous amenait une autoroute dans votre salle à manger. C'est-à-dire que sur la fibre optique, on fait passer un débit dire, illimité, qui n'est pas saturable. Alors aujourd'hui, ce qui fait le débit, ben, ce sont les box hein, qu'on met d'un côté et de l'autre hein, pour, pour booster la, la, la fibre. Mais on vous amène une autoroute dans votre salle à manger, c'est-à-dire que contrairement aujourd'hui à la DSL, où aujourd'hui on est limité en débit, plus vous habitez loin du central téléphonique et moins vous avez de débit, et ben, sur la fibre optique, que vous habitiez à côté du central ou à 10 km ou à 30 km, vous avez le même débit. Voilà. Et donc on met tout le monde à égalité euh, en termes de, terme de débit. Donc la fibre, ce sont en fait des chevaux qu'il va falloir soudés les uns aux autres. Donc, il y a les métiers de soudure, de la fibre optique, où il faut être assez minutieux. Euh, c'est toute une... très, dire, entre guillemets, fragile. Enfin, il voilà, faut faire attention à sa mise en œuvre. C'est de, euh, de la fibre de verre. Par contre, bien sûr, c'est protégé dans des câbles. Hein. Le réseau est très, très costaud mmh. au final. Et derrière tout ça, il y a des techniques de pose, des techniques donc, de... Bon, tout ce qui est boîte hein, donc toute mmh. la partie soudure, organisation des câbles. Et donc, c'est des métiers où il faut, il faut se former. Hein. Ça ne s'improvise pas. Euh, on vient pas ou déployeur de fibres. On va faire la transition. Euh, merci Sylvain, transition magnifique avec, euh, avec la formation. Donc Effectivement, ouais. donc, euh, tu viens de nous le dire. Donc euh, voilà, il s'agit d'amener un, un cheveu comme ça dans, dans, dans chacune des maisons euh, des Dromois et des Ardéchois. Euh, on a vu qu'effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est énorme, euh, qui est énorme à, à faire. C'est des quantités qui sont tout à fait euh, impressionnantes. Et en même temps, euh, évidemment, on imagine bien que c'est euh, hyper fragile. Et donc, euh, Daniel, comment on fait pour euh, pour manipuler ça? Qu'est ce que d'abord? Euh, qu'est ce qu'on fait et, et qu'est ce qu'on apprend dans, dans ton centre de formation? Alors, dans le centre de formation, on apprend inst à installer euh, la fibre optique. On, on la déploie, c'est à dire qu'on va faire du tirage de câbles aérien et souterrain. On va faire toute la partie raccordement ensuite, donc euh, euh, Aller dans des boîtes, dans les chambres, c'est un métier d'extérieur, il faut bien le préciser. C'est un métier de rue, donc qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on travaille. Voilà, il faut être très volontaire et, et assidu là-dessus. Donc, euh, bah, quand il fait froid, il faut souder aussi à l'extérieur. Donc, il faut être aussi assez minutieux parce que c'est vraiment très très fin. Euh... Par exemple, Daniel, mais comment on peut, on peut, on peut souder avec, Alors, quelques, on prend avec pas un un chalumeau, fiers, voilà, bien un chalumeau euh... <rire> Non, non, on a, on a des petits boîtiers spécifiques qui ne euh, sont pas très grands et c'est euh, grâce à un arc électrique que la fibre de verre, donc on la dénude, hein, parce que là il y a des couleurs, mais en fait il faut dénuder, un peu comme les électriciens euh, qui dénudent leurs fils pour euh, les assembler. Là, c'est exactement la même chose. Et après, on va recouvrir d'une protection la soudure pour pouvoir euh, voilà, euh, euh, faire passer euh, les informations dans cette fibre. Alors, il y a des contrôles aussi. Ça, ça fait aussi partie d'un autre métier. Euh, tout ce qui est réflectométrie, mesure, euh, voilà. Donc, il a, dans la fibre optique, il y a beaucoup de métiers. Euh, donc, le raccordement et aussi l'installation chez le client. Mais à côté de ça, il faut mesurer, il faut voir si tout est OK. Donc, euh, on fait euh, voilà, tout, tout ce qui est mesure, les bureaux d'études. On, on étudie aussi le terrain pour savoir si c'est compatible, si on peut installer euh, soit aérien, euh, en, en souterrain, soit en aérien, euh, les câbles, hein, bien évidemment. En Aérien, c'est-à-dire sur, sur des poteaux Sur des pas, poteaux, comme, euh, voilà. Donc, euh, il est clair qu'il ne faut pas avoir le vertige, ça, c'est nécessaire. Il ne faut pas être daltonien non plus, puisqu'il y a beaucoup de couleurs. Euh, voilà. et, y a, voilà, il faut être mobile, hein, c'est un peu euh, comme quand on construit une maison. Euh, une fois qu'elle est construite, on va aller ailleurs. Donc, il euh, faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer également euh, sur le territoire. Et puis, euh, et puis voilà, il euh, n'y a pas... Euh, est-ce qu'il y a besoin de, de, de force physique Non, on est sur, on est sur, Alors, on est sur il, du chantier, mais quand même. Euh... Il est vrai, il est vrai qu'il euh, bah, faut avoir un petit peu d'envie de, euh, d'aller enlever euh, les plaques euh, pour euh, aller dans les euh, dans les chambres, euh, tirer du câble, ça demande un petit peu de la force aussi. Mais euh, bon, il n'y a pas que ça. Il hein. y, y a beaucoup de choses à côté. On ne fait pas que ça toute la journée. Euh, voilà, c'est assez varié mais il faut savoir tout faire pour comprendre aussi ce qui se passe après c'est bien d'apprendre euh, tirer du câble, le raccordement et aller chez le client il faut aussi avoir un savoir-être ça c'est important il euh, faut bien travailler en équipe aussi, il faut faire très attention à, à, à sa personne et aux autres la sécurité est très importante on travaille sur la route donc euh, voilà, on fait très attention aussi à la sécurité. Donc dans le centre de formation, on apprend tout ça. On passe des habilitations, des habilitations électriques, de la IPR, donc euh, l'intervention proche des réseaux. On passe le casse nacelle donc euh, il faut aller sur, euh, sur les poteaux en hauteur. Euh, voilà, on a aussi le B96, donc savoir tirer des tourées avec le véhicule. Donc les le tourés, permis est, des, des est obligatoire. Bobines, Pardon les tourets, c'est les grandes bobines de voilà, le Les tourets, ce sont des grandes bobines où il y a du câble et euh, bah, qu'il faut déplacer pour pouvoir le, le déployer dans la, dans la rue. Hein. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens euh, remarquent les camions, les, les personnes euh, sur le terrain, dans les rues, euh, en train de déployer de la fibre. Donc, c'est euh, pas mal. J'ai envie de demander... Euh est-ce que, euh, du coup, c'est réservé à un public d'hommes, euh, un métier d'hommes ou bien est-ce qu'il y a des femmes dans ce métier Pas forcément. Il y a des femmes dans le métier euh, qui, qui, euh, qui, déploient, qui sont beaucoup plus raccordeurs, en fait, donc sur la soudure parce qu'elles ont un peu plus de, euh, de minutie. Mais euh, voilà, en, quand on est technicien ou quand on est installateur, ce sont les deux formations qu'on a, nous, dans notre centre actuellement, parce que c'est un besoin qu'ont les entreprises. Et c'est des formations qui sont diplômantes. Alors, on peut avoir un niveau CAP et un niveau euh, Bac. On peut être installateur, technicien. Et en peu de temps, on peut avoir un diplôme en quelques mois. Et l'avantage euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que euh, en plus, c'est un métier qui est euh, innovant, émergent. Et la possibilité de, de pouvoir évoluer dans ce métier est, euh, est, euh, est magique aujourd'hui parce qu'il y a, y a des très belles histoires. D'accord. Sylvain, tu es à la recherche de, de ce genre de profil. De, enfin, les entreprises ont, ont, ont des besoins ou bien est-ce que... Ça y, est, il y a, tout est, tout est complet, tout, tout va bien. Alors, de toute façon, je pense qu'au niveau national, au vu, au vu de, de l'ensemble des chantiers euh, cumulés, euh, il y a du boulot et je pense qu'on manque vraiment de main d'œuvre. Donc, ce que je disais tout à l'heure rapidement, c'est que les entreprises même font venir des équipes même de, de l'étranger. Euh, donc, il y a vraiment de, de, quoi, de quoi travailler. Elles sont tout le temps en recherche. D'ailleurs, Daniel est, ouais. est régulièrement euh, sollicité par, par les entreprises oui. pour, pour trouver du monde. Quelqu'un qui, qui rentre dans le circuit, qui se forme, trouve du boulot et euh, aura tout le temps du boulot. Et, et ces 3-4 mois de formation, euh, il ne faut pas forcément de grande qualité euh, pour rentrer hein, dans ces métiers-là. Et par contre, aujourd'hui, voilà, c'est du boulot euh, garanti. Voilà. Après, il faut aimer, hein, comme l'a décrit euh, Daniel, il faut, faut aimer l'ambiance chantier, l'ambiance aller sur le terrain. Euh, bien sûr qu'on travaille dans, le, dans la Drôme et dans l'Ardèche. Il y, y a du boulot, ça c'est sûr. Euh, nous, en tant qu'investisseur public, hein, on, on a mis d'abord des clauses d'insertion professionnelle dans nos marchés publics. Donc, c'est-à-dire qu'on a obligé euh, les entreprises à prendre des gens qui n'étaient pas, euh, qui étaient un peu en marge du marché du travail, hein, des gens euh, qui étaient en, en voie d'insertion, alors avec des critères assez larges. Hein, ça peut être des jeunes sans qualification, ça peut être des personnes, euh, des seniors euh, sans, euh, euh, au chômage, par exemple, des oui. personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Hein, donc, c'est quand on dit en insertion professionnelle, c'est vraiment euh, très très large. Et, et donc, on a obligé les entreprises à à, prendre, à faire un certain nombre d'heures et donc d'intégrer ces personnes. Donc, euh, sur nos premiers marchés, on a 70, 75 000 heures depuis 4 ans et on les a atteintes. Donc ça, c'est très mmh. satisfaisant. Et sur le nouveau marché, dans les 4 ans à venir, on a mis 200 000 heures d'insertion de, de, professionnelle. Donc ça, c'est la chance qui est donnée, euh, d'ailleurs, euh, à mmh. tout un chacun d'intégrer la, la fibre optique. Après, mmh. ce qu'on a souhaité... Euh, et dès 2013, on a souhaité avoir des centres de formation sur le territoire. Donc, on allait voir la CCI de la Drôme. On a proposé euh, à la CCI de, de mettre en place ce centre de formation qui s'est mis en place en 2015 oui. et qui accueille vraiment du public de manière euh, permanente depuis 2016, hein, oui. fin 2016, hein, avec des financements. Hein, ça aussi, c'est important. Combien d'élèves, enfin combien de, de, combien de, de stagiaires sont déjà de passés 300 stagiaires depuis 2016 qui ont été formés oui. donc euh, à la CCI, que ce soit euh, du public, euh, voilà, à la recherche d'emploi, que des professionnels aussi, puisque il faut aussi faire euh, évoluer les métiers au niveau euh, euh, des entreprises. Donc, euh, elles viennent nous voir également et on leur euh, donne, euh, on les forme sur des compétences euh, supérieures pour euh, pouvoir euh, voilà, évoluer. aussi. Tu, tu, as, tu as des exemples concrets de, de, de reconversion de, de, de des gens qui étaient dans quel métier avant pour, euh, et qui maintenant aujourd'hui sont des pros qui sont en train de, de souder les, les fibres optiques d'ADN viennent de, de, de, de, de métiers divers et variés, que ce soit des cuisiniers, que ce soit euh, euh, des maçons, euh, des gens qui, euh, qui ont été taxis aussi, exactement. Donc, il n'y a pas que de son métier. Tout s'apprend. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'être euh, bienveillant. Euh, en ordre général, ce sont des personnes qui viennent nous chercher, qui ont envie donc, euh, ils respectent, hein, parce que le centre de formation, c'est comme si vous rentrez aussi en entreprise. Donc, il faut respecter ce, les personnes qui, qui font le... le qui, qui donnent ce savoir, euh, qui partagent ce savoir et, euh, et pour qu'ils puissent faire d'autres choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a même des personnes qui, euh, qui, alors, qui sont euh, mes anciens stagiaires, donc la belle histoire, évidemment, c'est que euh, je retrouve, quand je vais visiter euh, mes stagiaires sur le terrain, puisque je vais quand même les voir, c'est de retrouver mes anciens stagiaires qui sont devenus chefs d'équipe, chef coordinateurs. Et euh, voilà, donc euh, je suis toujours ravie. Et ça, c'est super parce que ben, j'ai gagné. Voilà, <rire> <rire> j'ai envie de dire. Euh, ouais, on a gagné. On, on arrive à, à remettre des gens euh, voilà, sur, dans le circuit. Et puis... Euh, et puis, bah, c'est reparti pour une, une autre vie. Voilà, je pense que maintenant, on n'a plus une vie, mais euh, plusieurs cycles de vie professionnels, notamment. Mais, euh, et combien voilà. ils, sont, ils sont combien dans chaque, euh, dans chaque promo, au même moment là, en Alors, moment même, comment, on ne prend pas, pas plus de 12 stagiaires. Ça, sur combien de temps euh, Sur, euh, je vais dire, à peu près entre 4, 6 et 8 mois. Ça va dépendre un petit peu des formations, parce qu'il y a aussi des remises à niveau. Hein. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de d'études, mais euh, Pôle emploi met en place aussi euh, euh, des financements pour les remettre à niveau au niveau des mathématiques et euh, du français. Alors, il ne faut pas prendre peur. C'est simplement dans le métier, donc on va calculer l'espace d'une chambre ou on va faire un compte rendu de chantier. On va apprendre les termes techniques de la fibre et ça, ça fait partie du français. Et, et savoir faire un compte rendu, bien évidemment, écrire à ses collaborateurs le, le travail, transmettre un petit peu le, le travail qu'ils ont fait. Et euh, voilà, pour pouvoir intervenir s'il y avait une autre personne le lendemain qui arrivait sur le chantier. D'accord, c'est bien utilisé en tout début que, donc, effectivement, il y a les métiers opérationnels dans le, dans le, dans le chantier. Euh, tu as un moment évoqué aussi les métiers euh, des études. J'imagine qu'il y a quand même. Des fait. métiers aussi de préparation Tu peux nous fait. en dire deux mots, s'il te plaît Oui, tout à fait. Alors là, là, en effet, la plus grosse volumétrie hein, aujourd'hui oh est oui. quand même sur le, sur le chantier. Euh, après, en effet, on a tous les métiers, donc euh, également, euh, j'y pensais tout à l'heure, du conventionnement, hein, euh, parce que quand, chaque fois qu'on déploie le réseau, il faut demander des autorisations à des particuliers, hein, une partie conventionnement qui est un métier, un métier assez féminin d'ailleurs. Et je sais que notamment il y a des gens qui étaient en insertion professionnelle qui ont travaillé dans, dans ce domaine-là. Alors juste pour une petite parenthèse, hein, dans l'insertion professionnelle, ça représente 75 personnes qui sont venues euh, voilà, sur la fibre dans le cadre des, des clauses d'insertion des clauses qu'on a mises sur, sur nos marchés. Euh, et après, en effet, hein, tout, il y a les métiers donc, du pilotage, de, voilà, de la conduite de projet, euh, de l'organisation euh, des études, donc les études sur le déploiement de la fibre, hein, c'est un an de boulot sur une zone, mmh. sur une zone géographique d'à peu près euh, 4500 habitants. C'est un an de boulot d'études euh, et après un an de travaux de déploiement et de mise en service. Voilà. Donc c'est quasiment entre 18 mois et 24 mois d'activité sur un territoire pour faire toutes les études. Les études, c'est euh, étudier tous les poteaux d'un secteur, mmh. étudier donc, on dit les chambres. Alors, les chambres télécoms, c'est les trappes hein, qu'on voit euh, au bord de la route. Euh, les fourreaux, c'est les tuyaux qui passent hein, dans le sous-sol, qui alimentent déjà les maisons hein, pour le réseau euh, téléphonique. Hein, on réutilise à 90% le réseau téléphonique existant. On réutilise aussi les poteaux du, re, du réseau électrique. Donc tous les poteaux doivent être étudiés. Donc c'est mi des milliers de poteaux ouais. qu'il faut étudier. Des centaines de poteaux qu'il va falloir changer après. Voilà. Étudier la charge sur chacun des poteaux, c'est dans les logiciels de calcul. Donc c'est des gens qui, qui font ce, ce travail. Euh, donc des gens de bureau d'études, hein, donc c'est une grosse grosse activité. On niveau, va aiguiller vous... les fourreaux pour voir si les câbles vont passer dans les fourreaux. Hein, donc ça c'est un travail d'étude mmh. de chantier, hein, le pic, toute la partie piquetage. piquetage. C'est aussi en amont identifier toutes les adresses de toutes les maisons et identifier comment chaque maison va être accordée plus tard en souterrain, en aérien, en façade. Voilà. Euh, tout ce travail d'étude est très très minutieux, mais il fera le succès du réseau à la fin. C'est-à-dire si à la fin on, on a bien euh, tout dimensionné, mmh. il va bien falloir qu'à la fin tout le monde ait une fibre. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un quartier où finalement il n'y a pas assez de fibres pour les habitants. Donc, tout ça, ça se calcule. Euh, toutes les études sont validées et après on déploie. Mais Si les études sont bonnes, le déploiement sera bon. Et à la fin, l'éligibilité des gens sera bonne. Donc, aujourd'hui, on a déjà euh, 4500 clients sur, euh, sur la fibre. Euh, ça se passe très très bien. Voilà. Euh, et aujourd'hui, on raccorde 750 habitants par, par mois. Quoi, hein. Donc, euh, ah, c'est voilà, ouais. ouais. parti. Ça y est, est, on est sur de la volumétrie importante. Il y a 30 000 prises aujourd'hui en, en ouais. service. Donc voilà, c'est vraiment, euh, on est content parce qu'on arrive vraiment, euh, on touche vraiment au, au bout du projet. Faut, maintenant, on va passer le... sur de la volumétrie. Quoi. Il, faut, voilà. il faut quel niveau d'études pour faire les, les, les métiers que tu viens d'évoquer Est-ce que c'est encore possible d'accéder à ces métiers Il y a des formations Alors sur les métiers de bureau d'études, oui. oui. Euh, et la, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a également euh, la CCI de l'Ardèche, hein, qui, oui. qui, a, qui a dans la foulée euh, également, euh, depuis deux ans, euh, qui a également mis en place des, des formations. Il y a une formation dessinateur projeteur. Qui est en cours en ce moment, euh, avec des, donc des techniciens qui peuvent intégrer euh, les bureaux d'études, en effet, pour faire ce, ce, type de, oui. de, ce type de métier. Donc là, on se Tu fait une formation de picteur oui, il y a quelques années également De euh, deux sessions. Voilà. Donc, donc là, euh, comment, comment on fait pour aller dans, dans ces formations On s'adresse à, à Néopolis d'un côté, on s'adresse à la CCI pour, euh, voilà, pour y accéder, c'est ça Il faut, faut venir vers moi, en fait, au niveau de Néopolis Réseau, la CCI de la Drôme. Et à, à ce moment-là, euh, euh, il y a le site internet, bien évidemment, hein, www.ccidrome.fr. Et, euh, et là, donc, on, fait, on fait une demande et on me transmet après euh, la demande et je recontacte les personnes pour savoir quelle formation elles veut suivre, soit c'est de l'installateur, du technicien, du bureau d'études, du chargé d'affaires, conducteur travaux... Voilà, on, on essaye de cibler un petit peu et notre rôle, c'est de répondre aux besoins du, des entreprises. Donc, on ne va pas faire de la formation pour faire de la formation, mais on va aller chercher l'information auprès des entreprises pour savoir leurs besoins, de mettre en place les bonnes formations pour répondre justement à la demande de, de ces entreprises-là. Très bien. Euh, donc si je comprends bien, en fait, euh, quand on fait la formation, on est quasiment sûr de, de trouver un emploi derrière. Euh, C'est ce que vous dites tous les deux. Visiblement, il y, a, il y a ça. Je vais en profiter pour glisser un petit mot à, à, à, nos, à nos auditeurs pour, euh, pour leur dire qu'ils n'hésitent pas à poser des questions euh, via, via le chat du, du, du Facebook. N'hésitez pas, on, on est en direct avec euh, nos ouais. deux, deux spécialistes. Donc euh, n'hésitez pas à leur poser des questions directement. On sera un plaisir de... De, de les transmettre. Euh, oui, il y avait euh, une remarque qui a été faite, c'était euh, euh, ça tout, cette, cette école exactement. Alors, Néopolis euh, Réseau se trouve près de la gare TGV euh, de Valence, donc euh, dans la zone Rovaltain pour ceux qui sont un petit peu du territoire, mais euh, voilà, TGV Valence, on est à 5 minutes à pied. L'accès euh, est, est super, puisque euh, du coup, on a tous les moyens pour venir jusque chez nous. Euh, ça il a pas de y a pas de problème et on a un beau parking on peut se garer on a la vue sur le Vercors euh, ah, la voilà super <rire> la chance, <rire> et, et, et la et chance. sur l'Ardèche et sur l'Ardèche aussi, sur aussi. <rire> <rire> non non ça va Sylvain, on est très bien placé euh, Sylvain pardon Sylvain concrètement euh, sur euh, sur le chantier donc euh, c'est quoi c'est des, des, des très grosses équipes c'est des, des des petites équipes c'est concrètement euh, Comment ça se passe? Il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont passés avant pour faire le trou. Il y a... Voilà, c'est ça. Dis-nous un peu comment, comment ça marche pour que les gens puissent vraiment se, se projeter sur, sur cette situation. Alors, dans, euh, sur l'ensemble du binaire, on a 65% d'aériens. Euh, sur des poteaux. Sur des poteaux. Voilà. Donc avec un travail, en, mmh. avec, un travail euh, avec beaucoup de travail en nacelle. Voilà, donc d'où la nécessité d'avoir des habilitations. On travaille aussi Exactement. à proximité des réseaux électriques. Après, on a le passage en souterrain dans les infrastructures déjà existantes, celles d'Orange, quand elles seront euh, disponibles. Et puis après, on doit créer, nous, euh, à peu près mmh. 10 du linéaire, du, du génie civil, c'est-à-dire vraiment des, une nouvelles tranchées où on met des nouveaux tuyaux pour faire passer Ça. notre fibre. Donc, il y, y a tous ces métiers du génie civil, classique, hein, mais un réseau sec, hein, comme aujourd'hui. Il y a tous les métiers euh, pour l'enfouissement des lignes électriques, euh, tirer des nouvelles lignes, etc., euh, qui, qui, qui existent. Hein, donc, des, des entreprises qui sont basées sur le territoire, qu'on connaît bien qui sont assez connus. Et puis, après, il ben, y, y a le tirage de, de fibres en souterrain, le tirage de fibres en aérien. Et après, il y a les métiers du raccordement. Alors, en effet, c'est souvent des petites équipes, hein, de ouais. deux, trois personnes, hein, mais ouais. donc elles sont multiples. Euh, il faut bien se coordonner. Il y a aussi sur les chantiers, il y a pas mal d'équipes de sous-traitants hein, qui arrivent aussi, donc il y a beaucoup d'intervenants. Donc, nous, on a un maître d'œuvre. Donc, le métier du maître d'œuvre, c'est de surveiller les chantiers, faire en sorte que ça se passe correctement et que la qualité soit, soit au rendez-vous. On a également un coordinateur sécurité, qui passe également pour vérifier les aspects sécurité sur le réseau. Donc aujourd'hui, on est, on est assez satisfait parce qu'on euh, bah voilà, n'a pas, pas eu d'incident. Hein, Alors ça nous arrive d'accrocher un réseau, de couper un réseau téléphonique ou autre, mais bon, ça arrive. Ça arrive <rire> hein, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Mais par contre, voilà, pas, pas de blessés graves, ouais, etc. Euh, Tout le monde respecte. Les, les, les, c'est très très important la sécurité ouais. parce que les gars, ils travaillent en hauteur, ils travaillent à proximité des réseaux électriques. Tous les jours, j'allais dire, on joue gros. Euh, et il y en a de partout sur Dromardèche, hein, donc c'est assez important. Et donc voilà, il y a les métiers, tous ces métiers aussi du contrôle, de la supervision de chantier, hein, la maîtrise d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est 40 personnes qui travaillent pour nous en maîtrise d'oeuvre, euh, que ce soit en bureau d'études euh, ou présents sur le terrain ou en supervision des, des chantiers. Donc je continue sur mes chantiers, donc tirage et après soudure. Donc bien sûr, quand il y a deux câbles à abouter l'un face à l'autre, ben, le câble de 144 fibres qu'on a vu tout à l'heure, ben, c'est euh, une petite dizaine d'heures de, de, de boulot hein, pour faire une boîte. Euh, des boîtes, euh, on en a... Euh, des, centaines à faire. Ouais. Donc c'est un travail très méticuleux. Alors on voit souvent, hein, en ville, on a pu le voir, ils sont sous des, sous des tentes, par exemple, ou dans des camions. Mmh. Voilà. En aérien, ben, voilà, on descend la boîte, on travaille en bas, puis après on la, on la remonte. Voilà. Donc ça, c'est un travail très minutieux. Euh, et puis après, en effet, ben, quand le réseau est terminé, il y a tout l'aspect contrôle, contrôle des réseaux. Mmh. Et puis à la fin, euh, il y a la partie raccordement des, des maisons, hein, où aujourd'hui, ça commence à employer également beaucoup de monde. Donc le raccordement de la maison, on part du boîtier qui est dans la rue, et on vous amène la fibre dans votre salle à manger. Donc ah, à la fois du cas. travail extérieur et en même temps le gars il va rentrer dans votre salle à manger, il va vous tirer Exactement. un fil et il va vous poser le boîtier, la PTO, hein, la prise terminale optique dans votre salle à manger pour brancher votre box à la place de, du raccordement euh, téléphonique que vous aviez depuis, euh, depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà. Euh, et donc ces métiers-là, du raccordement final, bah voilà, il y a tout un aspect euh, contact avec le client, euh, un aspect où bah il voilà, faut faire les tra du travail proprement. Euh, et en même temps, il faut traverser le jardin en souterrain ou euh, passer au-dessus de la haie en, en aérien. Euh, et donc là-dessus, il y, y a énormément de, voilà, de, de besoins. Et, et on a besoin, nous, d'avoir aussi des gens qui font du travail de qualité. Parce voilà, que quand on rentre ça. chez les gens, il voilà, ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a une certaine responsabilité. C'est voilà, ah, ce que disait, disait Daniel tout à l'heure, c'est que effectivement sa dimension relationnelle, on, on, on oui. imagine quelque chose de très technique, méticuleux, ça existe, oui. mais il y a aussi oui. une toute une la relation client, qui relation, est client, relation oui. équipe, les, les, les riverains, euh, les, les usagers, etc. Ouais, donc oui, parce que là, okay. ils se déplacent quand même chez les gens assez souvent et régulièrement. Après, euh, voilà, donc, euh, on va brancher la prise chez un client et puis après, on va reprendre rendez-vous aussi. Faut il faut qu'ils prennent rendez-vous, il faut qu'ils interviennent, il faut qu'ils soient disponibles aussi, les, les clients. Donc, euh, ils vont aller de maison en maison, de, de, de ville en ville et, euh, pour pouvoir euh, débrancher euh, euh, et répondre euh, à la demande des clients. D'accord. Donc, il y a quand même pas mal de déplacements. Euh, chaque, chaque jour, on se déplace ou pas tout à fait quand même si. Des fois, oui. Ah, il faut aller sur, sur l'ensemble voilà. du territoire. Alors, si, si vous travaillez sur le droit Mardèche, bah, vous vous déplacez sur tout le droit Mardèche. Ouais. Après, en effet, si vous signez aussi votre contrat avec des grands groupes. Ben un jour, vous pourrez oui. bosser peut-être dans la Loire, le lendemain dans, dans, dans, dans, dans, dans l'Isère, après en PACA. Hein, bon. oui. euh, voilà, ça dépendra de votre contrat, hein, tel qu'il est, qu est signé. Mais aujourd'hui, il y a du boulot en Dromardèche. Uh -huh. Par contre, en effet, vous partez le matin, vous allez travailler au chélard. Donc oui. Vous avez déjà une heure de route. Euh, ah, et oui, après, vous travaillez au chélard, etc. Et vous rentrez le soir et puis vous y retournez le lendemain matin, etc. Bon. Moi, j'ai des non. stagiaires euh... qui sont jusqu'à Buil et Baronnies. Voilà, donc ils sont dans le sud. Euh, de du la coup, ils Rome, voient ah. qui sont sur, il euh, voit, il voit des beaux paysages, ils, ils, ils, euh, voilà, ils voyagent aussi par une occasion. Euh, Alors, après, il n'y a pas de lassitude. Comment c'est plaisir dans, dans, dans, dans ce métier Qu'est-ce qui, qu qui apporte de la satisfaction dans, dans, dans ce métier de, de, de la pose de la fibre, de l'installation de la fibre Alors, moi, je pense, à mon avis, qu'on est quand même dans une démarche sociétale. Euh, sachant que euh, bah, c'est un petit peu comme le train, hein, on est en train de le mettre en place. Euh, la fibre optique, c'est un peu pareil. Et je pense que c'est bien de dire, bah, j'ai participé au déploiement euh, en France ou dans ma région, dans ma ville. Bah, J'en suis fière, quoi. Euh, ça apporte aussi un, ce petit côté de, de fierté pour avoir euh, euh, fait ce, ce petit côté... Euh, euh, les voilà, ouais, de, de, usagers ouais, sont ouais, super contents d'avoir la fibre, bah d'avoir Internet est... qui est fluide. Et bah oui, voilà aussi. Hein, Qu'est-ce que tu en pense. penses C'est historique. Oui, euh, C'est historique. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il a, y a eu un grand chantier qui a été mené par, euh, euh, par, euh, par France Télécom. Et à l'époque même, c'était euh, la direction générale des, des, des, des les PTT, même, j'allais dire, euh, directeur général des, des, des Télécoms. C'était un grand chantier pour amener le téléphone partout ouais. euh, en France. Et, on, et ça a été réussi. Et aujourd'hui, on, on fait le même chantier, hein, ADN, c'est 636 communes, euh, et on va amener la fibre ouais. dans toutes les communes. Voilà. Euh, et notre objectif c'est 97% des foyers, hein, on n'a pas dit 100% parce qu'il y a toujours des cas qui sont compliqués mais l'objectif c'est bien, si on peut faire 100% on fera 100% Donc, Toi, ta euh, satisfaction à toi ça sera quand te, euh, tu pourras dire ça sera tout fini ouais. Ouais, tout, tout mais, euh, mais en attendant, ouais, attendant c'est ouais. aussi voilà, la, la, la, la, la, le plaisir de participer à un projet historique hein. enfin, ouais. ce projet là on le fera pas deux fois hein. c'est dans une carrière CGV, euh, voilà, ça. Hein. Ça. voilà. Après, et, et, et, et l'équipe moi j'ai constitué une équipe à ADN de pilotage les 25 personnes qui sont ADN euh, tous les jours se disent on fait un truc euh, oui. extraordinaire. Ouais, voilà. C'est le, le, on le aménage, TGV. On aménage et... le territoire, c'est un service public. ADN, c'est un service public. Il y a aussi la satisfaction oui. euh, voilà, de travailler pour un grand projet. Euh, c'est un grand projet d'infrastructure. Oui. Et, et le côté service public, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce réseau il est ouvert à tous les opérateurs. Et donc, les opérateurs, voilà, on peut accueillir tout le monde. Le réseau reste la propriété de la collectivité. Ça, ça c'est oui. très important. Ce que je voulais dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur notre site Internet, on a fait des petits portraits euh, des métiers ah, euh, on a mis aussi des annonces. Euh, Je le site, on relaie les annonces. On relaie les, les annonces des, des également formations. de, de formation. Et on a mis des petites vidéos. Alors, juste pour la petite histoire, hein, on les avait faites, nous, euh, à l'occasion d'un forum des métiers. Et il y a la région euh, Nouvelle-Aquitaine qui nous a demandé de pouvoir les reprendre à son compte. Donc, on était été très contents. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, voilà, c'est le, le, le site. Des... Le site, c'est. ardèche à... Drôme D'accord. Voilà. Et vous allez, ils avaient une rubrique. Vous cliquez en haut à gauche et une rubrique euh, formation, emploi formation. Euh, et voilà. Et on essaie nous aussi de, voilà, de, de valoriser ces métiers. Et vous verrez, il y, y a des métiers, euh, euh, comment dire, euh, très différents. Voilà. Et, euh, et en effet, il y, y en a pour tous les goûts. Donc, ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut être. Et euh, voilà. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé le temps, mais euh, c'est très très bien. Je trouve c'est très intéressant. Effectivement. On voit on voit beaucoup mieux maintenant, effectivement, ces, ces métiers qui sont des métiers un peu de, un, un peu de long, même s'ils sont, sont en plein air. Ouais. En tout cas, euh, bravo à tous les deux. C'était très clair. Merci pour, pour tout ces, toutes ces informations, ces messages. Donc, euh, on a vu les, les sites Internet pour, mmh. pour aller plus loin, les conseillers et conseillères pour l'emploi euh, également pour en savoir plus. Merci encore une fois et puis mmh. à très bientôt. Euh, au revoir. Au revoir. Bien, au revoir. Merci.